Tu veux devenir un master grower? Bienvenue à Winman. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution des huit graines de cannabis que j'ai plantées directement dans la terre. Pour cette vidéo, je vais fumer un joint, une gracieuseté de Max Paris qui m'a donné un pink euh, qui a commandé sur internet et sur le contenant, c'est écrit les arômes de terreux, gazi et poivré. Donc, euh, est-ce que ça ressemble peut-être au pinkouche de Grell, peut-être, hein, poivré, un peu, là, épicé le pinkouche de Grell. Merci beaucoup, Max Paris. Euh, beaucoup, beaucoup d'aide de votre part sur Instagram. Je vous encourage à aller vous abonner. Euh, beaucoup plus de gens qui s'abonnent sur Instagram là, ces temps-ci. On a passé le cap des 1500. Et vraiment encore merci pour tous ceux qui me donnent des commentaires sur YouTube. Merci pour les likes. C'est très bon pour moi, pour l'algorithme de YouTube. Donc, un pin-couche pour commencer le début de cette vidéo. Pas sûr qu'on va commencer la vidéo tout de suite. Je pense qu'on va parler du, de ça ici là. Oh non. Max Paré. il n'est pas super bon ce pincouche là hein. <coughs> il goûte vraiment poivré là, épicé là hein. Oh. Oh, le, le goût de gazi, là, il est à faim. Ouh. Ça, c'est un pink couche de canopy Garantie, man. Si un jour, pink couche, si canopie sort un pink couche... Écoute, Max Paré, euh, ça goûte vraiment euh, épicé, le poivré, euh, terreux. Vraiment, vraiment. Donc, on va commencer la vidéo, euh, 8 graines de cannabis. Euh, plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était pas la bonne technique de planter des graines de cannabis directement dans la terre. Écoutez, j'ai suivi, suivi Mère Nature, euh, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Euh, on va voir le résultat, on va voir ce que, qu -ce que vous en pensez euh, de mon taux de réussite. Plusieurs d'entre vous voulaient que j'utilise deux autres techniques. Une était de mettre les graines de cannabis directement dans l'eau pendant une période de 24 heures. Après 24 heures, la graine, elle pop. Et puis, il y a la racine qui sort. On prend la graine et on peut la mettre dans la terre. Un petit commentaire ici, là, vraiment très, très, très euh, très drôle. J'y ris ri au moins euh, 10-15 minutes. Euh, quand on nous dit de... Quand on nous dit de mettre la racine vers le bas, écoutez, si on peut la mettre vers le bas, mettez la vers le bas, mais ça commence à être compliqué. Euh, la racine, elle va trouver son chemin. Euh, c'est une question de gravité. Écoutez, c est, c est, on ne commencerait pas à donner des entraînements à une graine de cannabis, puis va vers le bas, va vers le bas. C'est une question de gravité, c'est la nature, c'est fait comme ça. Quand je mets la graine dans la terre, la, la racine, elle va trouver son chemin. Euh, ensuite, il y en a d'autres qui me disent là euh, ils me disent de mettre ça dans de la dans de la mousse de pierre. Écoutez, écoutez, j'ai dépensé là, plus de 1000, 2000 dollars là avec euh, tous les articles, euh, les graines, le permis euh, pour faire pousser 25 plants. Euh, mes graines m'ont coûté très cher, 17 dollars chaque graine. Plusieurs personnes veulent savoir la terre que j'utilisais. Euh, c'est la ProMix BX. Euh, dans la ProMix BX, il n'y a pas beaucoup euh, d'engrais. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre euh, des nutriments euh, directement là à partir de la première semaine de croissance. Présentement, je donne juste de l'eau. Présentement, je donne juste de l'eau euh, pour une période là, de deux à trois semaines. Après qu'elle ait eu une bonne, euh, une, ça soit une bonne bouture, je vais commencer semaine 1 croissance. Et ensuite, semaine 2 croissance. Après trois jours, j'ai trois graines qui ont popé. La quatrième journée, il y en a quatre autres qui ont popé. Donc, j'étais à 7 sur 8. Euh, j'étais inquiet pour euh, la huitième. Euh, la Super Skunk White Widow. Je l'avais mis dans un verre euh, que j'avais fait moi-même. Euh, il m'en manquait un. Je sûr que j'en avais assez. Il m'en manquait un. Puis c'était la journée déplantée. J'ai pas attendu d'aller m'en acheter un au magasin. Je l'ai mis dans un verre transparent. Euh, une bouteille d'eau de source. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Euh, parce que si la racine pousse, euh, à un moment donné, peut-être que la lumière va atteindre les racines puis les racines, il ne faut pas qu'ils voient la lumière. Merci à l'abonné qui m'a donné le commentaire, puis qui m'a averti euh, de prendre des, euh, des actions pour pas que ça arrive. Donc, je vais sûrement mettre un carton à l'entour de mon verre, de la bouteille d'eau, pour pas que les racines voient la lumière. La bouteille était trop étroite, c'est trop petit. Donc, quand je mettais un petit peu d'eau pour euh, humidifier ma, ma, ma graine de cannabis, la graine s'enfonçait. Puis ça faisait comme un, un, un petit trou comme ça. Donc, il fallait que je prenne un pot plus large. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai enlevé la graine euh, avec mes mains. Euh, j'ai ajusté la terre. J'ai replacé la graine sur le dessus et il y avait la grosse euh, racine qui poussait. Le lendemain, j'ai vu euh, mon super skunk White Widow avec la racine qui était en train de serpenter tout bas de côté. Euh, J'avais vraiment mis la graine juste sur le dessus. Je avais vraiment pas euh, mis assez dans la terre. J'avais vraiment mis sur le dessus. J'étais sûr qu'elle avait qu'elle allait trouver son sens de la gravité. Euh, mais là, je l'ai planté là, un centimètre et demi. Et puis, euh, les huit graines n'ont pas C'est un succès à 100%. 8 sur 8. Donc, juste regarder ici mes, mes, mes notes pour être sûr. Exactement. Bon, après ça... Euh entre-temps, j'ai reçu tous mes articles par la poste de Indoor Growing Canada. Euh, j'ai tout acheté mes articles là-bas, euh, à part la terre. Et puis, euh, j'ai testé mon testeur de pH. testeur de pH, hein, on sait que quand on met euh, l'eau avec les nutriments, il faut que ce soit 6,5. Il euh, ne faut pas que ce soit 6,22 ou 6,80. On a des instruments pour euh, ajuster, pour que ce soit à 6.5. Hein, ça s'appelle un pH up, pH down. C'est deux produits. Hein, c'est comme du sel. c'est un Donc, on y va à coup de pincée pour ajuster le pH. L'un, c'est pH up, l'autre, c'est pH down. Très facile. Si ton pH est à 7, tu prends ton produit pH down, tu mets une petite pincée, puis ça va très, très vite. Selon la quantité d'eau, euh, si vous mettez là, un litre d'eau, vous avez besoin d'une petite pincée pour faire un ajustement, mais si vous avez 4 litres, hein, si vous aimez mieux un gallon, 4 litres, c'est un gallon, mais il va falloir euh, 4 petites pincées. J'ai fait des tests parce qu'en présentement, euh, j'ai fait des tests avec mon testeur de pH je l'ai même ajusté avec une solution qui est à 7.0. Donc, euh, ils m'ont donné un petit tournevis pour juste ajuster une vis. Pour vraiment là, euh, que quand que j'ai testé euh, le, la solution à 7.0, je pense qu'elle indiquait 7.12, ou six, je vais pas me tromper. Je l'ai ajustée et puis là mon testeur indiquait 7.0 et euh, par la suite euh, la solution je vais la réutiliser j'imagine peut-être dans trois mois, dans six mois, j'ai aucune idée. Mais ça coûte pas cher. là Je pense qu'on en a pour un bon bout là, avec une solution comme ça. Euh, j'ai aussi testé euh, l'eau du robinet versus l'eau de source. <coughs> Pardon. L'eau du robinet versus l'eau de source. L'eau de source euh, plus haut en pH. 8.0. Et puis mon eau de, du robinet, 7.2. Je ne voudrais pas me tromper. j'ai pas pris de note. Je ne voudrais pas me tromper. L'eau du robinet... 7.75, exactement, j'ai pris une note, ici 7.75 mon dos de robinet pour le pH et mon PPM, 150, particules par million, parce que c'est le nombre de particules qu'il y a dans l'eau, quand on met euh, de l'engrais du nutriments, moi c'est euh, de l'engrais liquide, et puis euh, on... il faut calculer le nombre de PPM, parce que quand on rajoute de l'engrais dans l'eau, ça rajoute des PPM, ça rajoute des particules dans l'eau. Et plus que de PPM, plus que ça ça, ça, ça fait travailler la plante. C'est comme beaucoup de nourriture. Euh, ça, on en reparlera un peu plus tard. Euh, on nous suggère de se donner certains nombres de PPM. Mais j'ai remarqué qu'avec d'autres compagnies d'engrais, c'est complètement différent la quantité de PPM. Euh, donc, il va que j'étudie un petit peu plus la chose. Pourquoi que euh, en phase de troisième semaine, certains suggèrent 600 ppm, d'autres 1300 et d'autres 1800. Donc, euh, il faut falloir que je comprenne un peu euh, ces choses là par rapport aux nutriments. Donc, euh, j'ai testé mon pH, j'ai fait des, j'ai mis des petites pincées. J'ai, euh, là, je comprends que c'est vraiment, vraiment peu peu de de, de, de de produits pha, pha, ph down qu'on a besoin pour jouer sur le ph, euh, ppm 150, euh, c'est tu bon, c'est pas bon, il en faut le moins possible, euh, je me demande si je mettrais un filtreur après mon euh, après mon robinet, à quel point j'aurais ppm, à quel point il y en aurait, aurait moins. Donc c'est ça, ça fait déjà 7 jours, donc on va continuer la vidéo avec un autre segment je vais vous montrer les huit plans et puis, euh, exactement, exactement, euh, je suis vraiment content, j'ai mis mon ma lumière là à 30 pouces et euh, la lumière est à, là je l'ai mis à 50%. Euh, je l'avais débuté à 40%, là je l'ai mis à 50%. Ok, on continue euh, la suite de vidéo. Merci pour les pouces, merci pour tous ceux qui sont sur Instagram. Abonne-toi sur YouTube, active la cloche, et puis regarde la suite de la vidéo. Merci, ciao! Et voilà, déjà 7 jours ont passé depuis euh, la journée que j'ai planté les graines dans la terre. Ils ont toutes poppé, je suis vraiment, vraiment content. Euh, on peut regarder ici là, le Gorias Gittles phénotype numéro 1, en pleine santé. Ici derrière, on a le phénotype numéro 2 de Gorias Guttles. En avant ici, on a le Boba Kush CBD, phénotype numéro 1. J'ai planté une deuxième graine, phénotype numéro 2, le Boba Kush CBD. PURPS numéro 1, phénotype numéro 1. PURPS numéro 1, phénotype numéro 2. Et le plus gros à date, là, c'est le Zombie Skittles de Ripper Seeds, cadeau d'un abonné. Et ici, là, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le Super Skunk White Widow. Euh, le contenant n'est pas adéquat. Merci à l'abonné, là, qui m'a fait vraiment, là, euh, qui m'a informé que si les racines voient le jour, voient la lumière, et puis ça ne sera pas facile, là, les racines n'aiment pas ça voir la lumière, c'est tout à fait naturel, je n'y avais pas pensé, mais j'étais à court de contenant, donc c'est pour ça que j'ai pris là, une bouteille d'eau et puis je l'ai euh, coupée. Donc aussitôt que je peux, euh, soit là, que je vais euh, envelopper la bouteille d'eau euh, d'un carton pour pas que la lumière pénètre et que les racines soient atteintes, ou soit que je vais me procurer un autre contenant. Comme je vous ai dit, ça s'est très bien passé. Euh, les Gorios Guidos ici, les deux ici ont été un petit peu lents à pousser. Mais euh, vraiment, là, ont repris euh, du poil de la bête. Pour ce qui est du euh, Super Skunk White Widow ici dans le pot, euh, ça n'a pas été une bonne idée, là. À chaque fois que je mettais un petit peu d'eau, la graine euh, s'enfonçait de plus en plus dans la terre. Euh, le contenant était trop, euh, pas assez large, hein, trop étroit. J'ai dû aller chercher la graine avec mes doigts à l'intérieur de la terre. Euh, elle était germée, la racine était sortie. J'avais vraiment peur de perdre le White Widow Super Skunk. Finalement, j'ai repositionné la graine euh, de cannabis. La racine a vraiment trouvé là, euh, sa direction hein, grâce à la gravité. Et puis, euh, on s'en est sorti. Avec le Super Skunk White Widow. C'est pas le plus beau ici, là, mais euh, sincèrement, je pense vraiment qu'on que va s'en qu sortir. Je vais encore donner de l'eau. Aussitôt que c'est sec, euh, je mets un petit peu d'eau. Une fois, deux fois par jour, ça fait 7 jours. Euh, sur les 7 jours, là, euh, je pense que je l'ai fait 5-6 cinq, cinq, fois. Euh, deux fois par jour, puis peut-être une ou deux fois, là, seulement une fois par jour. Euh, plusieurs façons hein, de faire pousser des graines de cannabis. Il y en a qui mettent ça dans des ziplocs enrobés là, de papier scott towel. Il y en a qui, font, euh, qui mettent ça dans l'eau. Euh, ben moi j'ai été là, la bonne vraie méthode, la bonne vieille méthode. On plante une graine dans le jardin, on plante une graine dans la terre. Et puis ça a, pas, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu vraiment de problème, là, euh, 8 sur 8. Donc, euh, on a suivi la nature. C'est sûr que quand on voit la, la graine germer, ben, on est excité plus rapidement. On, on en a plus le cœur net, là, plus rapidement. Tandis que quand c'est dans la terre, là, ça a pris 3 jours pour avoir euh, trois graines euh, sortir. Et puis et la quatrième journée, ben, les quatre autres ont sorti, et puis le Super Skunk White Widow avait des problèmes. Là. Comme je vous ai dit, j'ai été gratté euh, dans la terre pour aller chercher la graine du White Widow Super Skunk. Et je l'ai remonté à la surface, à replacer la terre un peu. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, j'ai mis la... la graine de cannabis tellement sur le dessus par après était en train de, de pousser tout croche et je, je l'ai repositionné euh, <coughs> deux jours de suite là donc euh, <coughs> la racine elle avait vraiment grandi euh, d'une journée à l'autre j'avais vraiment là, beaucoup d'inquiétude par rapport là, au super skunk ici là, white widow donc jusqu'à maintenant on va arroser pendant encore deux semaines euh, dans deux semaines, ça va faire trois semaines total. Peut-être un petit peu avant ça, là, on va commencer les nutriments, l'engrais. Euh, J'ai reçu ça là, de Indoor Green Canada. N'oubliez pas d'aller dans le lien en bas, la description. Passez par euh, le lien, ça va aider Winman. Euh, quelques sous aller à Winman. Si vous achetez en haut de 200$, vous allez pouvoir avoir un 10$ de rabais. Juste à inscrire là, le code promo, tout en lettres majuscules, toujours encore, là, dans la description, en bas, dans la vidéo. en bas de la vidéo. Donc, les nutriments, ça s'en vient dans deux semaines. Et puis, euh, dans deux semaines, on va pouvoir commencer à dire semaine 1 de croissance, euh, semaine 1 de grow, et ainsi de suite. On va voir là, combien de semaines on va pouvoir... Euh, faire pousser nos cannabis, nos plants, parce que là, on a quand même 8 plants dans une tente 4x4. Donc, ça va prendre beaucoup de place. Euh, je pense qu'après 5 semaines, 4 semaines, 5 semaines, il va falloir arrêter la croissance et puis changer le cycle de lumière. Là. On sait qu'en croissance, il faut mettre la lumière 18 heures allumée, 6 heures éteinte. Et donc, je vais faire ça pendant cinq semaines. Et puis, on pourrait continuer encore. On pourrait continuer encore. Mais ma tente, euh, elle a une certaine grandeur, une certaine grosseur. Donc, on ne pourra pas là, euh, faire ça là, euh, à l'infini. En floraison, après cinq semaines, on va faire ça 12-12 de la lumière. 12 heures allumées, 12 heures éteintes. On va changer les nutriments. On va suivre euh, les euh, indications de SICO. SICO, c'est la marque d'ingrédients, d'ingrédients, moi de nutriments, d'engrais que je me suis procuré grâce à Indoor Growing Canada. Et euh, un gros merci là, à tous ceux encore qui m'encouragent sur Instagram, qui me donnent des conseils. Merci pour vos commentaires, vos likes. Donnez un pouce. Très, très apprécié. Ça l'aide dans le... L argue, l argue, L'algorithme de YouTube. Écrivez un commentaire. Et puis euh, dites-moi donc c'est quelle votre saveur préférée. Ou c'est laquelle là, d'entre ces euh, graines de cannabis qui vous intrigue le plus. Soit par le goût, la saveur. Ou autre chose. Donc n'oubliez pas le Gorilla Skittles. Boba Kush CBD. Purps. Zombie Kush Skittles. Très intéressant. Super Skunk, White Widow, pour les vieux de la vieille. Donc, on se laisse là-dessus. Plusieurs vidéos s'en viennent encore sur le chez Winman. Et n'oubliez pas d'aller sur Instagram. Ce sont les photos là, un petit peu plus d'avance que sur YouTube. Donc, un gros merci et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!